Un anniversaire au goût amer, celui de la première année de mobilisation des gilets jaunes. Alors que dans toute la France, l'ambiance était plutôt bon enfant sur les ronds-points à nouveau occupés et dans les centres-villes, à Paris, le rassemblement a dégénéré, place d'Italie, quand les gilets jaunes ont vite été remplacés par les masques noirs. Allez ma gueule, tu peux le faire c'est on jamais, c'est on ouais. Monsieur, mec Monsieur Allez, Ah, quand même! Les gens qui sont inaccessibles, t'as pas un truc qui traîne qui dépasse, toutes les vitrines sont, non, non. sont barricadées, machin. Là, y a aucune vitrine de protégé, t'as des palettes de ah, bois qui qu sont à disposition. de gueule. ah oui. Machin, gens ils, avaient... ils avaient juste oublié de mettre le panneau, servez-vous ou pas? T'as raison, c'est vrai. Ouais, ouais. Toute la place, y a que bah, des engins de chantier. Bah, bah, mais voilà, il faut venir sur une place qui est en chantier avec les outils de chantier, quoi. Ah oui! Ah, mais... <rire> Il y a des gens là-bas oui, en veste North, North Face. face. Ça sert rien, monsieur. Ah, mais j'ai le droit de montrer du doigt, hein. c'est pas interdit de montrer du doigt. Mais je vous ai dit que c'est interdit. Non, mais je vous euh, montre euh, là-bas, regardez. Bien, monsieur. Regardez, le monsieur, il est cagoule, il est cagoule est intégrale, Vest North Face. Et il a pas de brassard fait. et il est parmi les policiers. On se demande juste qui c'est. Ah, je sais pas. Ah, il y a les backeux, il y a les backeux. Il y a les backeux. Oui, oh, c'est pas les oui. oui, C'est un backeux, c'est un backeux. C'est un, un peu construitville, c'est un peu construitville. Oui. Regardez, monsieur, construit. Regardez, monsieur, construit. Voilà regardez, si ça, je vous ai dit ou pas Il y a des plus consévilles dans, dans la casse Donc regardez, voilà les gens qui sont dans les rangs de la police Vestner Face, cagoule intégrale Donc là la méthode, cette méthode elle marche pas monsieur Ça marche pas parce que là je filme ailleurs ah, Donc voilà, tommage. par contre mettez votre R.I.O. monsieur s'il vous plaît Mettez votre R.I.O. Euh, gloire à ces hommes encagoulés qui ont offert à nos caméras De bien belles images de casse Voyez celui-ci briser la stèle à la gloire des armées africaines du Maréchal Lejoin, qui avait participé à la libération de la France. Regardez euh, ces euh, dégâts, euh, donc ce euh, monument qui se situe en plein cœur au, au centre donc, de cette euh, place euh, d'Italie. Personne ne va intervenir pour arrêter ce vil casseur que nous retrouverons un peu plus tard auprès de ses petits camarades. C'est bien parce qu'il faut différencier les gilets jaunes pacifistes des casseurs que nos bons gardiens de la paix protègent ces deux-là. Après plusieurs scènes de violence et de vandalisme, la préfecture de police a annulé la manifestation qui devait partir de la place d'Italie. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Sur laquelle on, on a décidé de s'arrêter euh, ce matin parce qu'elle a fait beaucoup réagir, qu'elle a frappé les esprits, euh, Mélanie Vecchio. C'est celle de ces pompiers qui ont été empêchés d'intervenir hier Place d'Italie. En fait, il y a eu plusieurs euh, scènes de ce type hier à Paris, notamment euh, Place d'Italie, des pompiers qui sont appelés pour venir éteindre euh, un incendie. Dans un premier temps, en fait, certaines personnes euh, vont les en empêcher, et puis pour sécuriser leurs actions, et eh bien il va y avoir des policiers qui vont euh, qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont arriver sur place on est près de Place d'Italie, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une manif déclarée. Euh, donc on s'est tous pointés euh, pacifiquement. Il euh, y a eu quelques, euh, voilà, quelques poubelles qui ont, euh, qui ont, qui ont brûlé. Et euh, l'Allemand, il a décidé d'interdire la manifestation. Et derrière ça, ben, euh, on était encerclés déjà depuis le début. Et euh, les flics, ils ont décidé de nous envoyer des lacrimaux en masse. un traquenard qui, qui, qui nous a attendu Non seulement c'est un traquenard, en plus, quand il euh, y avait certains manifestants qui essayaient de sortir de la nas, les flics les bloquaient et les repoussaient vers les gaz. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à des barrages de flics, ils nous enlèvent nos équipements de protection, et euh, une fois qu'ils nous gazent dans tous les sens, ils nous empêchent de partir, ils nous obligent à respirer ces gaz. Vous voulez sortir de la manif, ils ne veulent pas nous laisser. Vous trouvez ça normal Ah, on a pas une issue. vous êtes sérieux ou quoi pourquoi est-ce qu'on est maintenu prisonnier à l'intérieur de la place, monsieur Et c'est vraiment la première fois, euh, depuis tous les actes que j'ai faits euh, de gilets jaunes, qu'il y a eu autant de répression. Euh, c'est un, un scandale, là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre démocratie. Parce qu On n'a pas eu le sucre et la farine cette année pour pouvoir fabriquer le gâteau. Mais par contre, les, les flics nous ont ramené les bougies à coup de gaz. Tu vois, des bougies qui sentent pas bon et qui piquent la gorge, tu vois, c'est pas agréable. Donc pour un anniversaire, triste bilan, triste... Triste euh, inventaire de ce qu'on a pu recevoir cette année, c'est-à-dire rien, c'est vite à compter. C'est regrettable aujourd'hui d'être reçu à coups de crosse et à coup de mutilation pour répondre aux revendications du peuple. Il est regrettable aujourd'hui que le président de la République euh, écrive l'histoire de France en lettres de sang. <t> ne <'en> <t 'en> me dis pas que la ville de, de Paris, ça n'avait pas... tirée par les forces de l'ordre, cette grenade Non, c'est là où je veux en venir, et sans, sans faire de complotisme. Si elle est ramassée et qu'elle n'avait pas explosé avant, elle peut aussi être lancée par un individu qui n'est pas dans les forces de l'ordre. <rire> oh, euh, J'aimerais que ces gens-là, en fait, que tous ces gens qui ne se sentent pas concernés jusque-là euh, euh, commencent à ouvrir leurs yeux, commencent à, à, à s'orienter sur des médias différents que ceux qu'on qu voit à la télé, euh, et à y chercher les informations, euh, autrement que, que ce qu'on veut bien leur donner quoi Alors ce qui m'est arrivé c'est que moi j'étais en train de filmer pendant la manifestation des gilets jaunes samedi pour les annonces. j'ai apparemment été atteint au, au visage ça a pété mon masque à gaz ça a pété la, la vitre en plexiglas ppm et puis ça m'a blessé au nez un petit peu à la lèvre du haut Ils ont un boulot, qu'est-ce que tu fais Ils ont une famille à nourrir. On ah. peut leur en vouloir par rapport aux atrocités. Moi, j'en veux au salopard qui les envoient et qui, eux, sont planqués derrière les bureaux et se frottent les mains devant son nom dans la gueule aujourd'hui. Les Français ont oublié Adolphe Thiers, qui est Premier ministre de Louis-Philippe, très jeune, comme Macron, oui. et qui revient en 1870 pour installer et conforter oui. la République. Et pour massacrer les communards, surtout. Aussi, oui. mais en massacrant les communards, ils sauvent la République. Oui. Sinon, nous aurions eu Lénine... Euh, maire de Paris et président de, de, la, de, de, de la France à ce moment-là. Donc, euh, euh, euh, ah. l'ordre et les libertés, les libertés nécessaires, disait Adolphe Thiers. Il y a une vraie filiation aussi avec Adolphe Thiers. Rien euh, oublié aujourd'hui. Oui. Parce que c'est Oui, je suis gilet jaune, je pas, pas ce gilet jaune. Eh bien, là, nous ne sommes pas dans le nous même camp, pas pas pas. madame. Le but du Service national universel, moi, j'ai voulu comme étant un exercice qui, justement, abolisse les différences, met tout le monde ensemble. Oui, oui, oui, et oui. permettre de, de, de, que chacun se rende compte qu'un pays. C'est une union. Enfin. Exactement. Regardez, j'étais aux bah Champs-Élysées, vous voyez. Il a complètement manqué la protection de la place. On est allé faire une nasse à un endroit où il y avait des palissades, où il y avait un véhicule, où il y avait des palettes à l'intérieur. Il ne manquait plus que des écriteaux clignotants en disant prenez les palettes, allumez-les. Ouais. Si vous mettez palettes plus barricade, plus, plus palissade, ça fait barricade, etc. Je veux dire, on a, on a fait ça. On a laissé faire, on a laissé dégrader complètement la stèle du maréchal juin sans rien faire, en regardant. Ça a duré pendant plusieurs minutes avec les caméramans qui étaient à côté. Il n'y a pas eu d'intervention des forces de l'ordre pour empêcher que ce soit cassé. Et le lendemain, il vient, il reproche, il dit vous cassez à quelqu'un de 61 ans. Et moi, 61 ans monsieur ouais. je suis président d'une association des victimes je ne casse pas ah, et c'est des valeurs qu'on a d'accord après de, nous vous, en tant que génération, justement madame. oui vous voyez ouais. vous voyez il a pas de souci. je ouais, regardez ce qu'on a fait. Me... fait le... C'est pas nous mon oncle est mort à oui, casino. oui, voyez, oui monsieur derrière, les grands-parents et tout d'accord ouais. ils se retournent dans leur tour d'accord ouais. ce, ce zozo il dit moi mon tonton il est mort à monter casino. mais moi moi si j'avais été à la place de la dame j'aurais pu dire mais moi, monsieur, moi, monsieur, j'ai 61 ans, je touche pas le salaire que vous touchez, et c'est pas mon tonton qui est mort à Monte Mont c'est mon papa qui a fait 28 mois de guerre d'Algérie. 28 mois, oui, et c'est un petit genou. Vous, vous avez fait une guerre, vous avez été quelque part, vous avez risqué votre vie, vous? Jamais, jamais. Il est pathétique ce préfet. Ah bon D'abord, si tu veux jouer de l'uniforme, euh, tu vas avec tes troupes quand elles interviennent. Tu ne viens pas le lendemain en uniforme paradé. Ce n'était pas le ouais. lendemain, c'était le jour ouais. même. Hein. Enfin, après, ce n'est pas pendant, pas pendant les, les, les, les, les, les exactions. Quoi. Mais monsieur, j'habite le 13e, ouais. je suis parti à pied parce que vous avez arrêté les transports aux voilà champs Élysées Et on ne casse pas. Et quand elle lui parle, il s'en va, il lui tourne le dos en disant ça suffit. Je veux dire, il n'est il est clairement pas dans son rôle et il est pathétique dans sa, dans, dans sa façon de faire. Quoi. Bah, il est préfet. Ah, Et on fait. casse pas. Au bout d'un an, je n'ai jamais rien cassé. Mais on a vu des gens casser. Et la police ne rien faire. Non, mais franchement, je ne sais pas. Procette de on n'est pas dans le même temps. Procette de gant, on n'est pas dans le même camp. Ah, ils chantent les traîtres. Bon, maintenant ils vont danser. Hmm? Doubler les taxes. tripler les taxes. Vous rassurez jusqu'à épuisement ces maroufles, ces insolents, ces vilains musiciens. Ah